Radio Prédication vous propose, en toute causerie, une émission de Dominique Simonet avec Déborah Esther Yebert. Bienvenue à tous pour cette émission en toute causerie. Euh, bonjour Déborah Esther, bonsoir, je sais pas. Moi, euh, franchement, bonjour Dominique. C'est vrai qu'au Japon il se couche, euh, au Québec euh, ils sont en plein après-midi. Comment veux-tu savoir hein, franchement. Euh, hier, hier, nous avons continué notre thème sur le dessin éternel de Dieu. Nous avons fait une parenthèse concernant la théorie de l'enlèvement de l'église. C'est vrai que c'est un sujet important pour lequel nous reviendrons. D'ailleurs, je pense, nous sommes toujours là alors que s'annonçait cet événement pour hier, le 4 avril 2011. Et bah ben oui, je suis toujours là, moi. moi aussi, Déborah Esther. Ben oui, en principe, tu vois, je suis là. C'est dingue. Alors, tu <rire> nous as parlé de l'origine moderne de cette théorie, mais aujourd'hui, nous allons vérifier dans la Bible ce qu'il en est. Exactement. Nous t'écoutons, les bourrestais. Oui, c'est vrai qu'hier, on avait un petit peu abordé, mais assez rapidement, puis c'était la fin de l'émission, mmh. euh, cette théorie. Et j'en avais brièvement euh, tracé l'historique. Euh, donc, c'est quelque chose de relativement moderne et remis au goût du jour. Euh, ça date, c'est. Euh, C'est basé en quelque sorte sur la vision qu'a eu une jeune fille qui s'appelle Margaret MacDonald et euh, qui a débouché sur en fait un, un enseignement parce que ça a été repris par un, un dénommé Irving euh, qui faisait partie de, de l'église catholique apostolique. Il a donc érigé en, en enseignement. Et euh, ça a imbibé en quelque sorte les mouvements de frères qui démarraient à cette période là, entre 1800, aux alentours de 1850. Et donc, euh, toutes les églises évangéliques ont relayé ce, cette théorie sans, sans jamais vraiment la remettre en question pour en, en vérifier ses, les bases bibliques. Euh, et au moment du, du réveil de Pentecôte qui a eu lieu vers 1900, en fait, on n'a pas non plus remis en question euh, cette chose-là. Et donc ça a été relayé aussi par les églises de Pentecôte. Euh, voilà, donc on, on, ça c'est pour le côté, le côté de, la, de la petite histoire moderne, comment en fait, lorsque on, on accepte des enseignements euh, sans les vérifier, sans les euh, bien, on peut dériver sans même en avoir conscience. Donc, c'est important de revenir à la Bible, aux Saintes Écritures, pour euh, savoir si tout ce que nous croyons est juste, correct et, et conforme à la pensée de Dieu. Parce qu'on ne peut pas, euh, il ne peut pas y avoir de différence entre Enfin, de différence. Il, euh, ce que je veux dire, c'est que ce que nous croyons, ce que nous acceptons comme vrai, doit toujours être corroboré avec les saintes écritures et le témoignage du Saint-Esprit. Et ces trois doivent être, être cohérents. Si, si j'ai une gêne pour quelque chose, ça veut dire que j'ai besoin de revoir dans les écritures, avec la direction du Saint-Esprit, si ce que je crois comme étant juste et vrai est vraiment quelque chose selon lui c'est une c'est une garantie ouais, et ça c'est très important ça n'empêche oui. pas d'écouter les uns et les autres bien sûr mais bien sûr. toujours toujours euh, se reporter à la bible voir si vraiment euh, ce qui est dit peut éventuellement avoir une, une réalité moi j'ai une, une auditrice qui me disait toujours que lorsqu'elle écoutait les mêmes les prédications sur euh, radio prédication et eh bien même à ce moment là pourtant c'était les pasteurs mais elle a toujours sa Bible avec elle pour vérifier systématiquement si ce, ce que dit le pasteur est correct. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Parce que, bon. Eh bien, je dis que cette femme est une femme sage. Parce que tu vois, même la parole de l'apôtre Paul, pourtant on reconnaît que l'apôtre Paul est un, est un enseignant euh, comment dire euh, euh, bien fondé hein, par... Euh, par, par euh, simplement déjà sa formation dans les saintes lettres, puisqu'il a été élevé au pied de Gamaliel, et eh bien même ce que disait l'apôtre Paul, les juifs de Béret allaient vérifier. Mmh. Donc je crois qu'il nous donne un exemple que l'on a à suivre. Ce n'est pas, pas du tout euh, avoir de la méfiance, c'est simplement avoir de la sagesse, parce que Dieu nous demande de faire confiance, de lui faire confiance à lui. Et pas, seulement, pas aux hommes, c'est à lui, puisqu'il est dit dans Jérémie 17, « Maudit est so celui qui se confie en l'homme, c'est grave, mais béni celui qui se confie en l'Éternel. » Donc on a vraiment besoin, les deux choses, pas seulement, euh, pas seulement les Saintes Écritures, mais à écouter ce témoignage de l'Esprit qui nous confirme ce que nous croyons est bien cohérent avec les Écritures. Je crois qu'on on ne, on ne, on ne mettra jamais assez l'accent dessus, dans le temps où nous vivons, dans le temps, dans l'histoire du monde à laquelle nous sommes arrivés, euh, c'est tellement difficile de, de discerner. Et il est parlé, il est dit dans un des évangiles que même si c'était possible de séduire les élus, on est dans un temps de séduction où il est beaucoup plus difficile de discerner ce qui est juste de ce qui est vrai euh, dans le monde. On voit toute la désinformation qu'il peut y avoir sur certains événements. Euh, ça c'est dans le naturel, et eh bien dans le spirituel il y a ce même phénomène, parce que ce qui est visible dans le naturel existe déjà dans le spirituel. Donc on, on vit un temps que nos, que nos parents, et que les générations précédentes n'ont pas vécu. D'où la nécessité de vérifier dans les Saintes Écritures, d'écouter la parole de Dieu qui est parlée à mon cœur, et d'avoir euh, ce témoignage de l'Esprit-Saint, que ce que je crois est, est, est juste et cohérent et juste. Et si j'ai un doute, eh bien, c'est simple. Euh, on demande et Dieu, qui est un bon Père, va nous va nous montrer. Euh, donc, on en était resté là, mmh. si je ne me trompe pas, hier, donc ce petit historique qui est très très très rapide. Euh, oui, j'ai parlé donc de, du renouveau de Pentecôte en 1900. Euh, J'ajouterai quelque chose vers 1950, un peu partout aussi dans le monde, il y a eu, c'est-à-dire à peu près 50 ans après le premier euh, réveil historique de Pentecôte qui s'était passé à Azusa Street en Californie, euh, il y a eu un, comme un deuxième réveil vers 1950 qui a balayé encore le monde. Mais encore une fois, on n'a pas vraiment remis en question euh, cette théorie de l'enlèvement. Cependant, euh, Dieu a commencé à partir de cette période, on le voit dans l'histoire de, de la fin du XXe siècle, Dieu a commencé à faire sortir des gens des structures d'église. Et ces gens ont commencé à comprendre euh, des choses qui étaient cachées. Par exemple, Christ en vous, l'espérance de la gloire, était quelque chose qui n'était pas encore, euh, non pas révélé, mais... Mais, mais lisible par beaucoup de gens. Et donc, ça a commencé. On a, on a commencé aussi à, à, à euh, comprendre ce qu'étaient euh, les fils de Dieu. Enfin, enfants, mes fils. On a commencé aussi à découvrir ce qu'étaient les vainqueurs, la compagnie de l'enfant mâle, l'armée de Dieu, la, la, le sacerdoce de Melchisedec. Tout ça, c'est dans la fin, euh, dans, dans la deuxième moitié, on va dire, du XXe siècle. Et à ce moment-là, on a commencé aussi à remettre en question cette théorie de l'enlèvement et on s'est aperçu qu'elle ben, n'était pas basée bibliquement et qu'on faisait un, un collapsus entre deux choses, c'est euh, l'enlèvement, cette théorie-là de l'enlèvement de l'Église et en fait la venue de Jésus-Christ qu'on a appelé communément la, euh, le retour. Parce que la première venue et la seconde venue, ce sont encore des, des expressions qui ne se trouvent pas dans la Bible. On a pris l'habitude de, de, de dire ainsi, on sait ce que ça recouvre, mais ce ne sont pas des expressions bibliques, un peu comme la Trinité, on sait ce que ça recouvre, mais c'est pareil, c'est une hérésie qui date de Constantin. Donc il y a beaucoup de choses comme ça que nous, que nous acceptons comme étant des vérités bibliques et qui ne le sont pas. Et donc, nous avons besoin de faire cette marche euh, un petit peu en arrière. Mais la venue de Jésus-Christ est pourtant bien prévue dans la Bible, normalement. Tout, tout à fait. La venue de Jésus-Christ, il est parlé de la venue de Jésus-Christ, la venue du Fils de l'homme. Mais on ne doit pas faire un collapsus entre ce, ce dont Jésus parle, et il en parle Spécifiquement dans Matthieu 24, entre, entre, entre autres, hein, parce qu'il en parle à d'autres, il en est parlé à des endroits, euh, on, ne, on ne peut pas et on ne doit pas euh, superposer ces événements comme s'il si n'en était qu'un et, euh, et dire que c'est l'enlèvement de l'Église. Oui, ça, il, y a, non, il, y a, euh... il y a plusieurs choses. Il y a sa venue, il y a l'enlèvement, il y a le, la fin du monde, la fin des temps, la fin de beaucoup de choses. Oui. Et donc tout ça, c'est pas en même temps. Mais... mais le mot « enlèvement » n'existe pas dans la Bible pour, pour expliquer ce cette théorie. Il n'existe pas. La seule mention, le seul mot « enlèvement » dont il est parlé, c'est euh, Enoch qui, après 300 ans, a eu un fils qui, qui s'appelait Métuchela, et à partir de cette euh, période, il a marché avec Dieu. Non, il, a eu à, pardon, il a eu à 65 ans un fils méthuché là. Et à partir de ce moment-là, il a marché 300 ans avec Dieu. Et il ne fut plus, car Dieu le prit. C'est la seule euh, mention d'enlèvement qu'on pourrait, qu pourrait dire. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que se ce, ce, ce, ce, ce base ceux qui parlent de l'enlèvement avant la tribulation en disant que voilà Enoch sauf enoch a bien été enlevé avant le déluge, mais 669 ans avant le déluge. Donc ça, là encore, ça ne tient pas la route. Tu vois mmh. La venue de Jésus-Christ, c'est un fait réel qui est dit dans la Bible. C'est la parousie, c'est l'avènement. Hein Et là, il faudrait euh, prendre plus de temps pour aller voir ce mot dans le Nouveau Testament, ce qu'est la parousie. Hein il, y a, il y a 24 mentions dans le Nouveau Testament de la parousie. Il y a à peu près 5 cinq... ou six mots ou sept mots euh, pour parler de sa venue. Hein euh, donc euh, c'est intéressant d'aller le voir en, dans le grec pour voir les sens. C'est vraiment passionnant parce que ça permet comme ça de, de découvrir que non, euh, on ne peut pas collapser la venue et l'enlèvement. Ce sont deux choses totalement différentes. Et je voudrais aujourd'hui pas que j'aille trop trop, je prenne trop de temps parce que ce qu'on doit voir est assez est, est assez long et intéressant. Et, et je vais donner beaucoup de références bibliques. Donc s'il y en a qui veulent prendre des notes, prenez des notes, parce que je vais donner des références bibliques. On n'aura peut-être pas toujours euh, le loisir de le lire, mais au moins que vous ayez des références pour aller vérifier. Euh, je vais surtout m'attacher aujourd'hui à Matthieu 24. Euh, puisque les disciples ont demandé au Seigneur justement le signe de sa venue, quel sera le temps de sa venue. Alors, euh, oui, Matthieu oui. 24 que tu m'as donné à lire, je t'en remercie. Mmh. Mmh. Donc, je vais commencer la lecture de Matthieu 24, verset 37 à 4. Non, oh non, plus que ça d'ailleurs. Non, non, mis, non, disons euh, euh, c'est dis les, les versets <coughs> 37 à 41 qu'on va surtout étudier. Voilà. Mais ce qui se fait bien, c'est que tu lises le contexte, parce que c'est souvent la difficulté, c'est de mettre les, les événements dans leur contexte. Donc je pense que c'est bien de partir déjà au verset 3, là, comme oui, il tout, était assis sur la montagne. Tout à fait, le contexte est très important. Donc, et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui, en particulier, disant « Dis-nous quand ces choses auront lieu, et quel sera le signe de ta venue, de ta venue et de la consommation du siècle ?» Et Jésus répondant leur dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, plusieurs viendront en mon nom, disant « Moi, je suis le Christ », et ils en séduiront plusieurs. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive, mais la fin n'est pas encore. Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des, et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement des douleurs. Alors ils vous livreront pour être affligés, ils, vont ils vous feront mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors plusieurs seront scandalisés, ils se livreront l'un l'autre et se haïront l'un l'autre. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel, le prophète, établi dans le lieu saint que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes et que celui qui est sur le toit ne descende pas pour emporter ses effets hors de sa maison. Et que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour emporter son vêtement. Mais malheur à celle... Qui sont enceintes et à celles qui est à en ces jours-là. Et priez que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat, car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours-là n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit Voici le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges de manière à séduire, si possible, même les élus. Voici, je vous l'ai dit à l'avance, Si donc on vous dit, voici, il est au désert, ne sortez pas. Voici, il est dans les chambres intérieures, ne le croyez pas. Car comme l'éclair sort de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'Homme. Car où que soit le corps mort, là s'assembleront les aigles. Et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis l'un des bouts du ciel jusqu'à l'autre bout. Mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre. Quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même aussi, vous, quand vous verrez toutes ces choses, sachez, sachez que cela est proche à la porte. En vérité, je vous dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront paroles ne passeront point. Mais quand à ce jour-là et à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges des cieux, si ce n'est mon Père seul. Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car comme les jours avant le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on se donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne connurent rien. » Jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporte à tous, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Mais sachez ceci, que si le maître de la maison eût su à quelle veille le voleur devait venir, il eût veillé et n'eût pas laissé percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car, car à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. Qui donc est l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner leur nourriture au temps convenable Bienheureux est cet esclave-là que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous le dis, qu'il qu l'établira sur tous ses biens. Mais si ce méchant esclave-là dit en son cœur « mon maître tarde à venir » et qu'il se mette à battre ceux qui sont esclaves avec lui et qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de cet esclave-là viendra en un jour, qu'il n'attend pas, il y a une heure qu'il ne sait pas, et le coupera en deux et lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Merci Dominique. Euh, C'était donc Matthieu le... 24. Voilà. C'est Matthieu 24. Et il y a euh, donc les versets que on va regarder plus précisément. C'est ceux que tu as donnés tout à l'heure, de 37 à 41. Comme ont été les jours de Noé, ainsi aussi sera la venue du Fils de l'homme. Et est-ce que tu peux lire alors le pendant qui est dans Luc 17 Alors c'est donc Luc 17. 29, on va commencer à 26. Oui. Et comme il arriva au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme aussi. On mangeait, on buvait, on se mariait, on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint et les fils tous périrent. Et les filles tous périrent, pardon. De même aussi comme il arriva au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais au jour où Lot sortit de Sodome, il plut du feu et du soufre du ciel qui les fit tous périr. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Merci Dominique. Effectivement très proche. Donc au temps de Noé, c'est donc très important, puisque c'est rapporté dans les deux évangiles de Matthieu et, et de Luc. Et c'est le Seigneur qui nous donne, en fait, qui nous plante le décor. De, de, du temps de sa venue. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui s'est passé au temps de nos... Alors, nous trouvons cela en Genèse... Euh, j'ai pas pris la référence, mais je crois que c'est Genèse 5 il me semble, ou 6, ou un peu plus, je vais le lire tout de suite. Euh, C'est Genèse même, oui, euh, Genèse 6, à partir du verset 13. Alors, je vais peut-être le lire, parce que j'ai oublié de le donner. <rire> Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Car voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gofer Tu feras l'arche avec des loges et tu l'enduiras de poids en dedans et dehors. C'est ainsi que tu la feras. La longueur de l'arche sera de 300 coudées. Sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 30 coudées. Tu feras un jour à l'arche, et tu l'achèveras en lui donnant une coudée d'en haut. Et tu placeras la porte de l'arche sur son côté, tu y feras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, voici, je fais venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire de dessous des cieux toute chair en laquelle il y a esprit de vie, et tout ce qui est sur la terre expirera, et j'établis mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils et ta femme, et les femmes de tes fils, et de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. » Voilà, on ne va pas aller plus loin. Donc voilà, nous savons que dans le temps de Noé, la terre était dans une telle situation de corruption. Euh, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. » Donc, c'est la corruption qui est euh, l'état des lieux au moment de Noé. Alors, ce qui est intéressant, c'est de, de voir que Dieu prévoit en fait un grand vaisseau de la délivrance, on va dire, un, un, un, un moyen pour préserver dans cette destruction un moyen pour préserver la vie de Noé, de sa femme et de ses fils et de leurs femmes. Et Dieu sait très bien ce qu'il veut et pourquoi il veut. C'est lui qui construit la maison, la maison spirituelle. L'église, c'est Dieu qui la construit. Eh c'est pareil, l'arche, Dieu est un constructeur, Dieu est un bâtisseur, il est capable de donner des plans, réaliser bien un petit peu. Euh, Noé, qui était loin de, de, de la mer, là où il se trouvait, qui va bâtir, il met en, en, en marche un chantier naval qui va durer à peu près 120 ans, et qui était qui énorme si on réalise bien les dimensions de l'arche. 300 coudées, ça c'est la longueur. 10 fois moins, ça c'est la hauteur, 30 coudées. Et là-dessus, il va rajouter 3 étages. Ce qui revient à, un, à la dimension d'un un immeuble, il y a un calcul qui a été fait, un immeuble de 45 étages. Est-ce que vous réalisez ce chantier naval dans un endroit sec et désert, ou enfin plus ou moins désertique? Combien il devait recevoir de colibés et de moqueries des hommes autour de lui. Noé a construit cette arche sur des, des, des dimensions que Dieu lui donnait. Et là, c'est là qu'il faut voir comment, en fait, on peut faire parler la Bible en, en reprenant ces détails et en les, en les mettant à côté d'autres détails de la, des Saintes Écritures. C'est comme ça qu'on a une cohérence une cohérence dans le dans le dans la compréhension. Il ne s'agit pas d'interpréter la Bible, mais de la faire parler, ce qui est totalement différent, euh, parce que si on interprète la Bible, alors là, euh, on déraille. Tandis que si on fait parler la Bible, et la Bible n'a pas de contradiction en elle-même, si on sait, on la connaît, et qu'on fait parler les choses qui sont euh, qui sont semblables. Alors, il est parlé de, de, de 300 coudées. Le, le chiffre 300 est très significatif. C'est pas de la cabale que je fais, ni de la numérologie, c'est simplement ce que la Bible dit. On a, dans Juge 7, chapitre 7, l'histoire de Gédéon. L'histoire de Gédéon, pour ceux qui la connaissent, c'est une histoire complètement folle. C'est-à-dire que, euh, le peuple étant, est, est, est opprimé, le peuple d'Israël est opprimé, et il, euh, il est opprimé par des ennemis qui sont extrêmement nombreux. Et Gédéon va être celui qui va euh, sauver Israël. Il fait partie des juges, donc Juges chapitre 7. Il sauvait Israël non pas avec l'armée qui s'était groupée autour de lui et qui était, je crois, de l'ordre de plusieurs euh, dizaines de milliers d'hommes, si je me trompe pas. Et ils gardent seulement 300 hommes, 300 hommes qui ne sont même pas armés, mais qui ont plusieurs choses. Ils ont une trompette, qui est en fait un chauffard, qui est en fait un, un, un yobel, une corne de bélier ou une corne d'antilope, parce que c'est le grand chauffard. Alors, je fais une parenthèse, mais demain, euh, nous verrons tout ce qui a trait à la trompette, puisque l'enlèvement c'est à la dernière trompette la, cette théorie de l'enlèvement dit bien à la dernière trompette et il se base sur cette, ce verset de Thessalonicien. donc ça on le verra demain Se représente ce que signifie la trompette où est-ce qu'on le trouve dans la Bible et pourquoi euh, il, y a des, il y avait des trompettes qui étaient utilisées donc Gédéon va avoir 300 hommes il renvoie tout le reste de l'armée les armes etc. 300 hommes avec une trompette et une cruche dans laquelle étaient euh, placés, étaient cachés des torches. Et il va placer ces 300 hommes autour du camp ennemi dans la nuit. Il faut savoir que les, les hommes qui avaient des trompettes, dans l'ancien temps, étaient toujours des chefs de corps d'armée. Ils avaient des trompettes. Donc, si on entendait une trompette, ça voulait dire qu'il y avait un corps d'armée derrière. Donc là, ils se positionnent tout autour du camp en cercle, pendant la nuit. Donc, il y a 300 hommes qui sont positionnés autour à une distance euh, régulière, ce qui fait croire aux ennemis quand ils entendent des trompettes et qu'ils voient les torches allumées. Ils pensent qu'il y a 300 corps d'armée qui les entourent. Donc, impossible, impossible d'en sortir. C'est comme ça qu'ils s'entretuent les uns les autres. Donc, je vous renvoie à juge 7 pour aller voir cette histoire un peu plus en profondeur. Il y a une deuxième mention du, du chiffre 300 qui est très intéressant. Euh, C'est l'histoire dans l'histoire de, de David. Alors, je n'ai pas malheureusement pris ma référence, je, je regrette. Euh, il y avait 300 versets de 1 cha... roi, chapitre 10, euh, verset 17 c'est pas David, c'est Salomon, pardon. Euh, il y avait dans la salle des trésors, du trésor de Salomon, euh, quelque chose d'absolument merveilleux. Il y avait 300 boucliers d'or battus. Ces boucliers étaient euh, entreposés là, quand euh, ceux qui les utilisaient en avaient besoin pour, euh, euh, pour le service. Était le service, ce n'était pas des boucliers qui servaient pour combattre, mais c'était pour la, dire, pas la parade, mais enfin pour le, plutôt pour la cérémonie, quand ils avaient fini de les utiliser, ils les reposaient dans le trésor. Donc c'est 300 boucliers d'or battu. Qu'est-ce que ça veut nous dire euh, L'or battu, d'habitude on, on le coule l'or, on le fait chauffer puis on le coule. Là c'était battu, c'est-à-dire que c'était martelé, ce qui indiquait déjà la souffrance. L'or est le symbole dans la Bible de tout ce qui est divin. Et ces boucliers, eux-mêmes, avaient pour poids trois livres d'or pour un, pour un bouclier. Donc on voit le symbole de nouveau des trois cents qui sont pour Là, pour la pour la défense, mais une défense beaucoup plus spirituelle que réelle, puisque ce pas des boucliers qui servaient au combat. Et euh, j'ai un petit problème d'ordinateur. Il a pas, faut le jeter alors, hein. <rire> mm -hmm, on pourra le jeter, bon, ben, j'ai plus d'écran, ben, je me passe de mon écran. C'est pas Déjà. grave, on t'entend quand même. <rire> Donc, les 300 boucliers d'or, euh, voilà. Il euh, y avait, encore, y avait en, y a encore une autre mention, c'est Abishaï, mais je suis sauf parce que j'ai encore pas mis les... Un chronique 11-20. Abishaï, cet homme-là, était le frère de Joab, et Joab était le chef de l'armée de David. Et il est dit qu'il était le chef de trois, c'est-à-dire des trois meilleurs euh, soldats de David. Et il a ce qu'il a, il a combattu contre 300 hommes en une seule fois. Et c'est une victoire donc qui est puissante et qui encore une fois libère le peuple. On a parlé tout à l'heure d'Enoch. A marché avec Dieu 300 ans. C'est encore une, une dimension de victoire cette fois-ci sur la mort. C'est une délivrance surnaturelle et il va être avec Dieu parce que Dieu le prie. Donc on voit chaque fois ce chiffre 300 qui indique une dimension de victoire, de supériorité, de, de dimension spirituelle parce que l'or... Euh, et Je fais une petite parenthèse parce que je trouve très intéressant ça. Vous savez qu'en hébreu, Or, ça veut dire lumière. Or, ça veut dire lumière. Et nous, euh, ben, en français, l'or, on sait que c'est le métal précieux. Et ce métal précieux est toujours représentatif euh, de, de Dieu, de la sainteté de Dieu. On voit comment le tabernacle, et spécialement l'Arche de l'Alliance, était recouvert d'or. Hein. Donc, je referme ma parenthèse. Alors, nous avons vu les 300, le chiffre 300 dans l'Ancien Testament. Mais il y a quelque chose de très. Très émouvant c'est dans le nouveau testament vous trouvez ça en marque en marque 14 chapitre 14 et verset 36 et c'est quelque chose dont j'aime bien parler parce que le seigneur a dit que ce que cette femme a fait pour lui eh bien on en parlera dans le monde entier et on se rend bien compte que 2000 ans encore après ben, on en parle de ce que cette femme a fait dans la maison de Simon, lorsque Jésus était à Béthanie, Simon le lépreux, il était à table, et une femme vint avec un vase d'albâtre plein d'un parfum de nard pur et de grand prix. Ayant brisé le vase, elle le répandit sur sa tête. Et quelques-uns étaient là, s'indignant en eux-mêmes, disaient à quoi bon la perte de ce parfum Enfin, ce parfum aurait pu être vendu plus de 300 deniers et être donné aux pauvres. Et il la reprenait vivement. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui donnez-vous du déplaisir Elle a fait une bonne œuvre en moi, car vous avez toujours les pauvres avec vous, quand vous voudrez. Vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours ce qui était en son pouvoir, elle l'a fait. Elle a anticipé le moment d'oindre mon corps pour ma sépulture. En vérité, je vous dis, en quelque lieu que cet évangile soit prêché, dans le monde entier, on parlera aussi de ce que cette femme a fait en mémoire d'elle. Alors, j'aimerais dire deux choses là. Euh, deux jours avant la Pâque, Jésus a été parfumé d'un parfum de grand prix. Réalisez bien que quand il était sur la croix, on sanglontait parce qu'il avait saigné de partout, parce qu'il avait été flagellé, parce que la couronne d'épines blessait son front. Il était sanglant, meurtri. Eh bien, il y a quelque chose qu'il pouvait encore sentir. Souvent on ne pense pas à ça. C'est le parfum de cette femme. Ren ren Renversez-vous un flacon de parfum, moi qui suis une femme, je connais ça. « Renversez-vous un flacon de parfum sur la tête, vos cheveux restent imbibés pendant des semaines et des semaines. » Donc, quand bon, Jésus souffrait sur la croix. Il avait encore ce, ce parfum qu'il sentait. Et la deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est une coutume juive, une coutume hébraïque, que lorsqu'une fille naît dans une famille, les parents, à chaque anniversaire de naissance, mettent un peu de parfum dans un, un flacon. C'est pas, pas un flacon, c'est plutôt une, un pot, un pot d'ongan, parce que les parfums étaient très épais. Ils achetaient un peu de parfum parce que ça coûtait cher, et le mettaient dans ce pot d'ongan. Et quand euh, la jeune fille allait se marier, elle apportait ça dans l'appartement nuptial que son mari avait préparé, et elle parfumait le lit, les tentures, euh, les vêtements. La chambre entière était parfumée du parfum qui avait été euh, collectionné, on peut dire, pendant toute sa jeunesse, sa vie de jeune fille. Et là, cette femme qui a apporté ce parfum au Seigneur, lui a apporté le parfum qu'elle destinait à son époux. Elle avait reconnu en Jésus-Christ l'époux, le divin époux. Et je crois que ces deux, ces deux choses sont, sont, très, sont très émouvantes et doivent parler à nos cœurs. Et donc, le prix de ce parfum, c'était plus de 300 deniers. 300, c'est encore ce chiffre de la victoire. Eh bien, c'était donc la dimension, la longueur, la longueur de l'arche que Dieu avait demandé à, à Noé de construire. Il y a un autre point, alors je vais juste le mentionner, mais on en parlera demain avec les trompettes, ben, c'est le tabernacle, bien sûr, où vous avez euh, le tabernacle dans le désert, c'était le tabernacle qui avait été euh, construit par Moïse sur le modèle, le modèle qu'il avait vu sur la montagne. C'est-à-dire que le tabernacle, tout comme le temple après de Salomon, va être euh, la marque. Euh, le reflet, l'image, appelez-le comme vous voulez, du, du vrai tabernacle du ciel. On voit ça dans les Hébreux. Et toutes les dimensions du tabernacle, euh, c'est pareil, vont, vont être tellement symboliques dans, dans, les, les, les, dans les nombres, et on retrouve le chiffre 3, le chiffre 30, le chiffre 300, on le retrouve. Donc ça, on le verra un petit peu plus demain avec les trompettes et avec l'histoire des fêtes et euh, l'importance de, de ce chiffre. Alors, la largeur de l'arche était de 30 coudées. Alors, 30 coudées, vous le trouvez donc en Genèse 6, 15. Et euh, vous trouvez aussi dans 1 roi 6, 2 que le temple de Salomon avait aussi 30 coudées de haut la maison que le roi Salomon avait construite pour le Seigneur, la longueur comme la largeur, et la hauteur, c'était 30 coudées. Le, le, le nombre 30 va être retrouvé euh, et va être signifiant et euh, comme marquant les fils de Dieu. Alors, on va trouver Joseph qui était en, en, avait environ 30 ans, euh, David qui avait environ 30 ans, alors euh, Joseph avait environ 30 ans quand il se tient devant le pharaon, Genèse 41-46. Euh, David avait environ 30 ans quand il commence à régner, de Samuel 5-4. Jésus aussi a commencé à son ministère à environ 30 ans, Luc 3, 23. Et ça, c'est un on montre. Euh, cela nous montre en fait que euh, à euh, ce chiffre 30, en fait, c'est la place de la puissance et de l'autorité la, et de la domination. Que ce soit Joseph, que ce soit David, que ce soit Jésus qui rentre dans son ministère, on voit cette autorité qui est donnée, euh, cette dimension à cause de ces 30 ans. Et Dieu nous montre au travers de ces de ces symbolismes euh, que ce le, le vaisseau de délivrance qu'il a donné pour la fin des temps l'arche l'arche là on regarde l'arche de Noé mais n'oubliez pas que Jésus a dit que ça ferait comme autant de Noé donc il est, Dieu est en train de à construit est en train était en train de construire une arche de même dimension qui allait être le vaisseau de délivrance de, de cette compagnie. Euh, et là, je, je prends dans une dimension spirituelle, donc c'est difficile à, à faire cette transposition, cette correspondance, euh, comme ça rapidement. Mais euh, la compagnie de fils qui se lève après euh, la mort et la résurrection et la pentecôte, va être, et vous le trouvez dans Ephésiens 4, 13, cette mesure de la stature de la plénitude de Christ. Là, on passe dans la dimension spirituelle. Il euh, y a des questions, je vois, Enfin, y a des... tu surveille Dominique Je, sur... dans ce... je surveille, disant qu'il y a Roland qui est extrêmement déçu que Noé n'ait pas sauvé les dinosaures. Bon. C'est... <rire> Faut, oui, on peut les voir ça dinosaures n'existaient pas. Voilà, alors, Roland. À l'époque de Noé. Voilà. <rire> ils on ils se ont le certainement tient. existé avant, mais entre le chapitre 1, entre le verset 1 et 2 de la Genèse, probablement, hein, il y a un grand vide là, puisque la Terre, elle est devenue tohu-bohu, c'est-à-dire désolation est vide, et que Dieu n'a pas construit la Terre, n'a pas établi la Terre euh, vide. Donc, il s'est passé effectivement un cataclysme, et c'est les, les dinosaures. Il n'en existait plus du temps de mai. Est-ce que tu es content Roland <rire> Et Roland nous disait aussi que 300 est un multiple de 3. Alors après j'ai pas suivi ce qu'il a dit du tout parce que... Il oui. 3 égale 3 points ou croix, euh, 3 lumières. Qu'est-ce qu'il y a un multiple de 3 euh, 300. 300 oui, oui bien sûr, tout à fait. Et là, on pourrait le, le, le, le, comment dire, le décliner en, en nombre premier, euh, euh, 6 x 5 x euh, 30, x euh, 2 x euh, 5 encore. Et là, on a 5, c'est chi le chiffre de la grâce, c'est très, très caractéristique. Vous avez euh, deux mains qui ont cinq doigts, hein. alors il y a tout un, tout un symbolisme. 2, c'est le, le chiffre des témoins, 3, c'est la dimension de la, de la plénitude. Il euh, y a ce symbolisme des chiffres dans la Bible que l'on retrouve de partout. Et qu'on peut faire parler la Bible. C'est pas, pas une interprétation qu'on dit bah, c'est comme ça. C'est à cause de ce qu'on lit dans la Bible, et puis qu'on met les uns à la suite des autres. Et on voit que, voilà, 5 c'est le chiffre de la grâce. <rire> et on retrouve dans le tabernacle, pardon, je vais boire un petit coup. Mais je t'en prie. Euh, euh, je n'ai pas avalé mon chat, mais... <rire> <rire> le pauvre. Euh, oui, voilà, donc dans le tabernacle, on retrouve toutes ces dimensions. Le tabernacle, c'est aussi Christ. Et en même temps, euh, on peut faire toute la comparaison du tabernacle et, et de, de l'homme. Hein. On l'avait vu quand on avait parlé de, de la création, je crois. Oui, tout à fait. Euh, voilà. Alors ensuite, ah, ben, si tu avais un petit, un petit coup de jingle. Alors, va-t-il passer normalement J'ai fait des petits sur Windows, alors je, je crains le pire. Hein ah, ah, ah, ah c'est bien passé, hein J'ai appris des choses euh, cette nuit. <rire> moi, j'apprends un tas de choses de la nuit, moi. Ah. Et donc j'ai fait, j'ai appris que certains programmes qui posent des problèmes comme ça, ont, il suffit d'augmenter leur priorité dans une dose et ah. ça va mieux. Ah, un petit tu va rendre l'honneur voilà. à qui doit avoir l'honneur. Ça c'est que si la priorité, oui sans doute. Oui. La priorité, c'est la prééminence, c'est l'honneur. Voilà. Et donc bah voilà, j'ai mis le programme à l'honneur et il est content apparemment. Eh bien, tant mieux. Voilà. Il n'a bon. pas bégayé cette fois-ci. Non, non, Donc, troisième dimension... Ah bah, même le générique est passé, est parti euh, bien. Ouf, hein. mm -hmm. content. Il faut que j'avance, sinon je crois que je vais pas y arriver. Oui, il nous reste 12-13 minutes à peu près. Nous parlions de Noé, je crois. Oui, et, et donc euh, c'est sûr, on en parlait. Oh, oui, même <rire> et... qu'il n'a pas sauvé les dinosaures, ce euh, qui les soit énormément relents, on le répète. Euh, donc, ce qui est important également, c'est donc ce que dit le Seigneur Jésus sur cette époque. Donc. Voilà. C'est comme au temps de Noé, et donc on a besoin de regarder qu'est-ce qui s'est passé spécifiquement au temps de Noé. Dieu a construit un vaisseau avec des dimensions très particulières. Dieu sait ce qu'il veut, pourquoi il le veut. Dieu c'est un mathématicien parfait, et donc quand il décide quelque chose, euh, et que ce soit par exemple pour le pour le tabernacle c'était pareil, c'était le modèle que lui avait décidé, il fallait pas le faire ne pas l'air de telle ou telle taille comme chacun en aurait aimé peut-être le faire, mais comme Dieu le voulait. Donc, il a un propos quand il met comme ça, euh, comment dire, des, des, des, des choses en avant. Et il est dit dans le psaume 90 au verset 12 "Enseigne-moi à compter mes jours." Dieu, c'était vraiment un mathématicien. D'ailleurs, comment aurait pu, put-il, euh, mettre les luminaires dans le ciel comme il les a placés c'est un astronome hors pair, puisqu'en fait tout notre temps terrestre dépend de ces luminaires, des révolutions de la Terre autour du Soleil et de la Terre sur elle-même à cause de la Lune pour calculer les, les, les temps. Euh, on, on voit bien que ces lois physiques, astronomiques, ces lois naturelles, ce sont d'abord et avant tout des lois divines. D'ailleurs, il est dit, euh, je crois que c'est dans les années, que Dieu avait fait une alliance avec le jour et la nuit. Et cette alliance, personne ne pouvait la rompre. Eh bien oui, l'alternance du jour et de la nuit, c'est la terre qui tourne, euh, et l'alliance des saisons aussi. Donc on s'aperçoit, quand on étudiera les alliances, que en fait, toutes, ces, toutes ces lois qui nous paraissent euh, pas du tout peut-être spirituelles sont hautement spirituelles et témoignent de sa, euh, de sa grandeur. Donc la troisième dimension, je la regarde avec vous, sinon on va arriver à la fin de l'émission et je ne l'aurai pas vu. Et c'est le chiffre 50. L'arche, elle avait 300 coudées de long, 3, euh, 30 coudées euh, de large et 50 coudées euh, de haut, si je ne me trompe pas. J'ai tout d'un coup, tout un, coup une, une, un blanc. Je vais vérifier vite. Je ne dis pas de bêtises, sinon je vais me faire après taper sur les doigts. Mmh. Oh euh, non on n'est pas trop. comme ça euh, quand même oh, je sais pas oh, non non non oui, Roland, ben, vois, je, Roland je, je sais, pas, sais pas mais je me trompais, trompais. Euh, Genèse 15, la longueur est de 300 coudées la largeur est de 50 coudées et la hauteur de 30 coudées et après par dessus on a des étages euh, qui sont euh, posés dessus et chaque étage a aussi à une, une taille on nous dit que 5, c'est l'aboutissement. Hein euh, 5, en tout cas, c'est le chiffre de la grâce. Mais on va voir ce que, ah. justement, la Bible dit sur le chiffre 50. Parce que ça, c'est intéressant. C'est déjà le nombre de, la, de Pentecôte. Euh, Pentecôte euh, veut dire 50. Et effectivement, c'était 7 fois 7 semaines. Et le lendemain, c'était Shavuot, qui est Pentecôte. Euh, Shavuot, Pentecôte, c'est le mot hébreu, Pentecôte c'est le mot euh, ben, français, hein. ah, oui. euh, première Pentecôte nommée c'est à la sortie d'Égypte, après Pessar, après la Pâque, 50 jours après si vous recherchez, alors, ce pas dit 50 jours après, c'est vous qui recherchez, et vous allez voir le quinzième jour du second mois, blablabla, blablabla, bla, bla, bla. et quand on met toutes les choses les unes à côté des autres, et eh bien on découvre une merveille, on découvre une perle, et on s'aperçoit que quand Israël est au Sinaï, Exode 19, et que Dieu va lui donner les dix paroles, et eh bien c'est le jour de Shavuot, c'est le jour de la Pentecôte. Ça correspond à cette période-là. Dieu donne la parole le jour de Pentecôte. Mmh. Les dix paroles sont données. L'alliance est faite avec le peuple le jour de Chavot, le jour de Pentecôte. Donc, vous, vous trouvez ça en euh, Deutéronome 16-16. Euh, Donc, j'ai indiqué euh, Exode 19 et 20 et suivantes pour euh, la première Pentecôte. Euh, la fête des, des semaines ou des premiers fruits, c'est-à-dire qu'après Pâques, on comptait sept semaines et le lendemain, on faisait la fête des premiers fruits, qui correspond donc à Shavuot, Pentecôte, souvent ce souvent, qui nous trouble, c'est que il y a plusieurs expressions plusieurs mots pour la même chose et alors on a l'impression que ce sont des fêtes différentes et si on ne connaît pas suffisamment l'Ancien Testament, ben, ça nous paraît très très très compliqué, mais en fait c'est pas du tout compliqué si, si on, on a le courage de, de fouiller un petit peu donc il est dit en, en Lévitique 23 de 15 à 17. Euh, je vais vite le lire, parce que j'ai le temps, non j'ai pas le temps. Alors je le nomme, c'était donc le 50e jour. Voilà, euh, au moment de l'acte 1,8, et eh bien c'est la Pentecôte alors historique qui va se passer après la résurrection du Seigneur après ses 40 jours sur la Terre, euh, et après son, son ascension. Dix jours après, enfin, ce que l'on appelle son ascension, parce que là encore, euh, il faudra qu'on revienne là-dessus, ce que nous nommons son ascension, mots et expressions qui ne se trouvent pas dans la Bible. Mais euh, pour essayer de situer l'événement, dix jours après, 10 c'est deux fois 5, 2 c'est le témoin, 5 c'est la grâce, et 10, ça représente le test de l'épreuve. Parce que quand Dieu teste notre foi, quand il éprouve notre foi, euh, c'est sur un temps qui est limité. On, on le voit dans l'Apocalypse, euh, quand il est parlé à une des églises de l'Apocalypse, euh, qu'elle va être éprouvée. Et on voit que ça correspond à 10, euh, dans l'histoire, on, on s'aperçoit qu'il y a eu 10 persécutions consécutives. Dieu a testé l'église à ce moment-là. Donc, j'en suis toujours à mon nombre 50. Alors, on va aller vite, sinon j'y arriverai pas. 6 euh, minutes encore. 6 hmm. mm -hmm. minutes encore. Et oui, oui. Euh... Regardez dans Exode 36, 12 à 13. Ça, c'est pour, le, de nouveau, le tabernacle et les 50 agrafes qui tenaient, qui, le, qui attachaient les tapis les tapis qui étaient sur le toit de la tente, de la, la tente de, de la rencontre, de la tente du tabernacle. Alors, il y a un côté très négatif aussi dans le, le, le chiffre 50. Vous allez le trouver dans euh, Josué 7, 21. C'est le péché d'Acan. Le poids du lingot d'or que Acan a pris et qu'il a caché dans la terre il était de 50 cycles d' Le, le poids du sanctuaire. Euh, un, un autre exemple aussi négatif qui, 50 indique euh, l'exaltation en quelque sorte, vous le trouvez dans Samuel 15, 1. Euh, Absalom, qui, qui lorsqu'il veut prendre le trône à son père, va faire. Euh, des, va prendre des chariots, des chevaux et fait courir 50 hommes devant lui pour annoncer qu'il est quelqu'un d'important. Ado Adonijah va faire exactement la même chose, l'autre fils de, de David, un roi, à cinq, ce sont des histoires de rébellion, hein. Acan, Absalom, Adonijah, c'est vraiment la rébellion contre l'autorité, Dieu, Dieu avait dit qu'on ne prendrait rien, euh, Acan l'a pris, euh, les deux fils de David vont vouloir prendre le trône à leur père, alors on voit aussi euh, 50 dans le, le ministère prophétique, euh, dans l'histoire de deux rois, avec euh, Acasia qui est roi d'Israël. Je vous laisse chercher. Deux rois 1, 9 à 15. Et de nouveau, on retrouve le 50. Hein. Euh, voilà. Il y avait 50 aussi fils des prophètes qui avaient été cachés, deux rois de 7. Donc le 50 est lié avec l'esprit prophétique. Et oui, c'est lié avec la Pentecôte où l'Esprit Saint est donné pour avoir une puissance. Hein, enfin, encore un autre 50 euh, qui est relaté, c'est dans Esther 5.14 où le gibet, euh, à la, auquel va être pendu amant à la place de Mardoché va faire de nouveau 50 euh, 50 coudées. Et enfin, euh, ce que je traiterai demain, alors en profondeur, parce que ça va avec la trompette, eh c'est l'année du jubilé, on compte 50 années, et où où les trompettes vont sonner et où euh, les, les fils d'Israël vont rentrer dans l'héritage qui est perdu. Et la loi du Jubilé est quelque chose de tellement magnifique. Elle fait le pendant, d'ailleurs, de, de la loi de la rédemption. J'en avais parlé, je crois, euh, dans une émission précédente. Je vois l'heure qui tourne, je suis obligée de m'arrêter. Je me sens un petit peu frustrée de ne pas vous avoir mené plus loin. Euh, en conclusion, le Seigneur nous, nous indique que le temps de sa venue, de la venue en tant que fils de l'homme, et non pas l'enlèvement, mais le temps de sa venue, euh, sera comme au temps de Noé, dans, la même, dans le même contexte de corruption, dans le même, euh, avec la même décision de Dieu de mettre à l'abri euh, certaines personnes, et entre euh, guillemets d'en détruire d'autres, puisqu'on l'a vu aussi bien dans Matthieu que dans Luc, la destruction et ils périrent tous. Voilà, je crois que, Dominique, je vais te rendre la parole. Je crois que je ne peux pas en dire plus, parce que si je commence à, quel, à dire quelque chose de plus, je ne pourrais pas le terminer. Donc, je préfère te rendre la parole. Et oui, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous rappelle, euh, dès que j'ai retrouvé tous mes papiers, je vous rappelle que cette émission, comme les autres d'ailleurs, vous pourrez les retrouver sur ministèrealliance.blogspot.com et donc euh, si vous avez loupé l'émission, rien n'est perdu jamais euh, merci Déborah Esther on se retrouve demain à la même heure, donc 18h oui Dominique, alors à demain à demain soir et au revoir et au revoir à chacun de nos auditeurs aussi, à demain Amen, soyez bénis le générique va partir. Radio Prédication vous a proposé en toute causerie. Une émission de Dominique Simonet. Il est 19h. Avec Déborah Esther Lieber.